Les gouvernements, nous regardent nous et nous misons. Oh macron ciao, oh macron ciao, au macron ciao, macron ciao, macron ciao, ciao, ciao. On est dans la rue parce qu'on n'en veut plus. De toutes les taxes, on n'en veut plus. Être salarié ou bien retraité. Les fins de mois sont souvent déjà à pleurer. De vivre décemment. Au oh Macron, ciao. Au oh Macron, ciao. Au oh Macron, ciao. Macron, ciao. Macron, -ciao, macro -ciao, macro -ciao, ciao, -ciao, ciao, ciao. On est dans la rue parce qu'on n'en veut plus. De toutes les taxes, on n'en veut plus. <rire> C'est la vérité. <rire>